Salut guys, gars, bienvenue à Freeride Québec, mon nom est JP, ceux qui ne me connaissent pas, je suis ambassadeur pour Québec vélo de montagne. Aujourd'hui, quest ce que je vais vous présenter, ça va être des petits itinéraires pour les riders intermédiaires avancés au Mont-Saint-Anne. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous montrer comment accéder au secteur enduro. Euh, la manière la plus simple, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça va être de prendre les gondoles ou les chaises et de faire la baptême au grand complet. Par la suite, je vais vous indiquer comment se rendre dans le secteur enduro. Et à partir de là, on va avoir accès à plusieurs pistes qui sont toutes super le fun. Bien! Alors, notre première étape, ça va être de faire le baptême au complet. Et voilà! Bon! Alors, on vient de finir notre baptême. On va prendre un petit chemin ici qui est la Basse-Amazone. C'est une espèce de connecteur qui va nous amener dans la bout-à-bout. Bout. Et juste ici, on traverse la Vietnam, je vous invite à faire votre stop. Maintenant qu'on a fait notre petite section dans la Basse-Amazone, on va tomber dans la bout-à-bout. Bout. Et c'est cette piste-là qui va nous donner accès à beaucoup de pistes d'enduro. La première piste qu'on va se sur le côté ici, à notre droite, ça va être la dorée là. La c'est une vidéo que je vous ai montrée euh, quelque part cet hiver. Dans un autre euh, itinéraire que j'avais fait. Mon premier, même. Euh, la Dorila, c'est une piste qui a été faite par euh, le club de vélo du Mont-Saint-Anne. C'est une très, très, très belle piste. En fait, euh, pour les riders, disons... Au moins intermédiaire, il faut avoir passé le stade de débutant. Parce qu'on a quand même euh, un bon potentiel de vitesse. Quelques sauts, quelques bons virages. On avait tenté d'amener une amie débutante ici, puis ça avait pas très bien été. Bonjour Elisa. <rire> C'est fait qu'il faut s'assurer d'avoir... Quelques petites kiosques de base. Pour ne pas avoir de problème avec la doré là. Hop, petite ligne de course à gauche. Hop. Deuxième ligne de course. La dorilla tombe dans l'arête qui arrive juste ici à gauche. Je vais vous la montrer très bientôt dans une vidéo. Hop Le burgloss continue ici. Une zone un petit peu plus de haute vitesse. Oh. Pour les fins de cette vidéo, je ne montrerai pas l'arrêt raid de suite. On va tourner à gauche ici, dans la Peace and Destroy. donc là on avait une piste une belle piste à saut on tombe dans du naturel on fait juste faire attention à qu ce qu'on fait puis ça va très très bien Gauche au chalet, Mais la piste a continué ici en vrai, regardez. Affluent de colline. C'était donc la Dorilla et la Peace and Destroy. Encore une fois, on retourne dans la jean rose Maintenant, pour aller faire notre deuxième piste, Tout ce qu'on a à faire, ça va être de continuer dans la bout à bout. Et on va avoir notre deuxième piste. Tout juste ici à droite. Ça va être l'arête. Alors, sur notre droite ici, on va commencer avec l'arête. Comme ça. Super belle petite piste probablement la plus naturelle de toutes celles que je vais vous montrer aujourd'hui. Ah. Donc rendu dans l'arrête, on va avoir deux options. Soit on va continuer dans l'arête, ou soit on va aller prendre une magnifique piste qui s'appelle l'avenue royale. C'est cela que je vais vous montrer. Donc, on aurait la ride sur notre droite ce que je vais vous montrer ça va être l'avenue royale je vous conseille les deux hop. alors l'avenue royale probablement une des trails favoris des riders locaux belle trail naturelle avec un bon potentiel de vitesse hop pas trop difficile Pas rien qui surprend peut-être une place où deux a des petits sauts comme ça ici une fois deux fois trois fois donc évidemment comme toute nouvelle piste on regarde les features avant de les faire au besoin on passe à côté pour s'assurer de rider une autre journée notre dernier saut voilà, je de ah. Oups, J'ai cassé un peu lui. Je t'ai short un peu. Et c'est un drop qui se roule. Nous autres on le drop. Et voilà, c'était l'avenue royale. Voici la yobe. super belle piste, avec oh, quelques bons features. Je venais les amis la faire il n'y a pas si longtemps et puis l'avantage de cette piste-là, même si elle classe une double noire, c'est que la plupart des features sont optionnelles, ah, donc on peut la faire la première fois, tout regarder les plus gros éléments. Pour les apprendre, savoir comment les faire. Donc ça peut être bien de jeter un petit coup d'œil à cette piste-là avant de se lancer. Elle est un petit peu plus élevée que les autres que je vous montre aujourd'hui. Mais, ça reste une piste qui se fait très bien. C'est une des plus belles selon moi du secteur Enduro. Présentement la terre est tapée, elle est magnifique. Un immense merci aux bénévoles de mont saint anne ils ces pistes là ah, sur une base régulière. Vous êtes incroyable guys. Donc on continue notre chemin dans la Yarb. Ah, oh, fuck! Hey ah, il chat! Ils ont grossi ce saut-là! Ça ils hey l'ont donc bien grossi, ce cake là oh, Ça, ça se fait bien. <rire> Effectivement, moi qui ai été habitué, regardez, je peux me faire avoir. Notre robe est presque fini. Il nous reste une petite section bonus juste ici. Hey, j'ai okay, caissé mon bike. Qu'est-ce que le gars a duré <rire> Monsieur M, si vous venez faire cette piste-là, faites pas ce saut-là, blind, je vous avertis. <rire> Alors, une dernière étape de notre périple, une petite piste naturelle qui s'appelle la Bella Kula. Une piste qui est quand même assez vieille. Wow, well. <laughs> mauvaise Oh, les petits sauts Star Nice! Première fois que je vois ça. Hop. Hop. Ah. Ah. Ah. Très belle piste naturelle. Super le fun. Quand même accessible à beaucoup de monde. Contrairement à des pistes Hop. comme la qui est quand même un peu plus avancé avec ses modules avec ses sauts et ses drops celui-ci est vraiment plus naturel un peu ressembler un petit peu à la rate. Et voilà, good. Ça fait que c'était la bella couleur et ça veut dire que c'est la fin de notre vidéo. Boup, boup. Alors, je vous dirai un immense merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié ce petit itinéraire. Et si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, vous donnez un petit thumbs up et vous abonner. À la semaine prochaine.